Nous sommes le 5 septembre euh, Je m'apprête à arracher les pommes de terre Serpomira C'est ma troisième variété de pommes de terre Après les Carolus et les Mona Lisa J'espère que malgré la sécheresse Je vais obtenir une meilleure récolte encore Que, que la Mona Lisa Donc On va voir ça tout de suite Il ah, y en a quand même y a quand même des belles Ça fait plaisir Ça commence plutôt pas mal Donc là. Je ramasse les porte vaines Certains pieds étaient bien secs, mais d'autres étaient, étaient encore bien verts. Alors, je ne sais pas si ça aurait pu pousser encore, mais bon, à un moment donné, il faut quand même arracher. C'est plutôt pas mal. Hein. C'est quand même quand même sympa. Ça reste ça reste plutôt fourni, je trouve pour l'instant. Encore des porte vaines c'est pas en oublier voilà, les pommes de terre sont moyennes hein, pour l'instant même si elles sont pas énormes du moins qu'elles ont une taille correcte nos amis les fourmis sont toujours là, là j'en ai coupé une j'ai même un oignon rouge que j'ai retrouvé bon, elles sont pas vilaines elles sont pas exceptionnelles mais elles sont correctes je pense que la sécheresse y est pour beaucoup parce que l'année dernière à un autre endroit donc euh, du jardin un petit peu plus loin en fait de l'autre côté de dans mon jardin d'agrément le long du muret j'en avais obtenu vraiment de très grosses et le problème, je pense aussi, c'est que cette année, je n'ai pas pu mettre beaucoup de tombe de gazon parce qu'il faisait tellement sec que l'herbe ne poussant pas, je ne pouvais pas m'en servir pour, pour apporter de l'azote sur mes pommes de terre. Donc ça, ça doit aussi avoir joué un rôle important dans le, la taille des pommes de terre. J'arrive bientôt à, à une caisse de rempli. J'ai du mal à estimer le, la surface que j'ai que j'ai exploré mais ça doit faire un mètre carré je pense c'est toujours grisant de, de sortir des pommes de terre plus grosses les unes que les autres bon là ça sera pas le cas pour visiblement mais les années passent elles ne se ressemblent pas malheureusement surtout quand elles sont bonnes voilà donc, je vous montre un petit peu. Donc là, on a déjà une caisse de Sarcomira. Il, il y a quand même de la pomme de terre. Ah Celle-là est plutôt jolie. grosse, il y en a deux là qui sont mis en dessous, en dessous ma planche, donc je suis à peu près à la moitié, j'ai déjà fait deux caisses, théoriquement je devrais faire quatre caisses en faisant la parcelle complète, donc euh, avec les Mona Lisa j'avais fait trois caisses soit 25 kg, donc je pense qu'on doit être à peu près équivalent euh, à voir, sachant que le, la parcelle est plus grande, elle doit faire 4 mètres carrés 15 je crois, je sais plus, j'ai l'impression que cet endroit de la parcelle ne donne pas grand chose, Peut-être que les, les plants ont été mangés par des rongeurs. Ah. Celle-ci est un peu plus belle. Celle-ci aussi. On voit quand même que la terre est bien sèche. Il n'y a pas de raison que ça soit pas responsable de la taille des pommes de terre, ce manque d'eau. Donc je rappelle que les pommes de terre étaient enterrées à 15 cm environ, pas plus, mais enterrées à la main parce que le terrain était meuble, donc je n'ai pas eu besoin de creuser. Et Ensuite, comme vous voyez, j'ai recouvert de, de tonte pour apporter de l'azote, pas assez à cause de la sécheresse. Voilà donc on arrive à la fin. J'en suis pratiquement à trois caisses. Donc euh, autant que les Mona Lisa avec une surface plus, plus importante, d'où l'intérêt de diversifier les variétés de pommes de terre que l'on fait. Pour l'instant, en fait, la Sarpo Mira reste une valeur sûre euh, du fait de son insensibilité au milieu. Sa productivité est correcte puisqu'on obtient pratiquement la même chose que, que la Mona Lisa. Donc l'année prochaine, en fait, je resterai euh, sur un trio de pommes de terre. Donc euh, Mona Lisa et Sarpomira en valeur sûre et une nouvelle pomme de terre que je testerai. Je, je ne sais pas encore quelle variété je vais faire, mais euh, je ne ferai plus la variété Carolus. là, on est vraiment au bout du bout. C'est bon. Donc je vous montre euh, ce que ça donne Donc les Sarpomira, 3 caisses sur euh, un peu plus de 4 mètres carrés Je vous mettrai le rendement en mètre carrés euh, en comparatif avec euh, mes deux autres variétés Pour Seb, donc tu vois ce que j'ai obtenu en porte-graines pour la Sarpomira Donc c'est plutôt pas mal Si vous avez aimé cette vidéo, euh, mettez un petit pouce en l'air euh, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire afin de vous tenir informé de la sortie de mes dernières vidéos. A bientôt